Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le logiciel LibreOffice Writer. Donc LibreOffice Writer ou OpenOffice sont des logiciels de traitement de texte qui sont libres et gratuits, donc téléchargeables sur différentes plateformes Linux, Windows et également sous Macintosh. Ces logiciels permettent de faire du traitement de texte, c'est-à-dire de faire des courriers, des curriculum vitae, des lettres de motivation, des rapports, voire des lettres d'information, des flyers, des petites affiches ou encore des, des étiquettes. Et donc ce logiciel est très utile pour ce genre d'activité. De, de,